Salut c'est Maillard, je me permets ce petit rappel ce soir en live. Nous avons sur la chaîne un des plus gros événements de ces derniers temps. Nous avons une partie de jeu de rôle sur le thème de Resident Evil Village avec le joueur du grenier, avec Bruce de Y-Penser et avec Mathieu Sommet. Donc je vous attends ce soir à partir de 19h30 sur ma chaîne Twitch. <rire> oh non. Ah les géants. Ouais, écoutez je vais aller en face. -bili -bili -bili -bili -bili. Mais bien sûr, ouais, ils auraient été complètement gotiers Sans le nerf de la de la clé, ça aurait été complètement gotiers. Oh là, là Voilà pourquoi est-ce qu'on déteste les géants. Voilà exactement pourquoi. Ok. Il n'y a pas Non. Ok. T'es sûr que là, il y avait un... Oh Yes. Non. Non. Bah bye. Bah yes. Ok. Le fun arrive Mon tueur préféré. Oh Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites les survivants C'est qu'est-ce que vous faites Il est trop derrière Il va pas venir sur moi. Oh ok, bah il campe. Ouais, bien. Oh L'autre s'est relevé grâce à quoi Grâce au totem Ah, je... Attends, c'est celui qui était... Celui qui était couché ou celui qui... Euh... Qui était accroché Allez, les amis blessés Oh, vous avez pas l'air bien. Allez, ponçage Ponçage de survivant En ré mineur. inattendu. Se retourner boulet Venez, venez, venez, venez, venez, venez. Venez, on pense Je vais, je vais, je vais. Je vais, je vais sauver la vie. Aïe, aïe, aïe, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Coffre ou... Euh... Ou sauvetage, sauvetage ou coffre C'est trop <rire> Allez mais, mais... mais viens, mais viens Mais viens Mais viens Mais... Tu boudes Et pourquoi tu boudes Mais il boude Il boude Quoi il... Mais reviens j'aurais pu te soigner à l'infini là Ah le tunnel. C'est l'heure du... Tunnel -tu -tu -tu -tu -tu -tu -tu il oh là Ok. Oh non C'est pas possible Sauvez-moi la vie Oh. Il y a un moment où ça passe. ça passe elle a elle va choir pardon la barre à droite du moteur c'est l'événement de euh Reviens pas par là. Non. Ah, il est nul. C'est l'événement. Ah Pourquoi je lis le chat aussi Pourquoi je fais ça ne, faites pas ça ne faites pas ça. Petit teaser sur la soirée de Phasmophobia de demain. Petit teasing. Petit teasing. Je voulais pas vous montrer ce côté-là. Je me suis fourvoyé en lisant le chat, bien sûr. Alors que je savais que s'il y a bien une chose à pas faire, c'est ça. Oh, elle a reçu. Un coup. Tu Aïe Oui c'est beau ça Ah c'est beau ça Écoutez j'ai réparé un moteur. Oh Moi il respecte les, les palettes quoi Toi Ok. Oh non mais non mais les gars non non ne mourrez pas. Je peux pas tout faire. D'abord tout nous sert. Je peux pas tout, je peux pas tout faire. J'espère qu'il n'y a pas vos questions d'infirmière. De J'ai beau euh, tout faire. Euh... What, sauver la vie de tout le monde, tout le temps, permanente, faire les moteurs et... Oh... C'est rigolo. Non... Non... Quoi Il reste là bon, Je vais éviter Même s'il fait de la guitare à côté. Oh... Il boude il reboude mais il reboude mais <rire> ah les gens qui euh... et ouais les gens qui tunnelent Immense plaisir. Oh. Bah, du coup. Euh... Du coup, aïe aïe aïe. Ok. Oh Je suis pas souvent arrivé dans les douches de la bibliothèque. Hein. Non. Comment on fait pour arriver Attends. Si par là Okay, en... Mais comment je fais pour descendre Mais c'est pas vrai Ah, ici Ah, mais quel enfer Je veux juste descendre C'est fou ça! Oui, bien sûr que c'est c'est devenu un peu plus difficile pour les, pour les survivants. Ah! Chose incroyable! On a trouvé l'étage inférieur! Oui, mais c'est l'objectif que ce soit plus difficile pour les survivants. Ils veulent arriver à un ratio de. 50 à 60% de... de pertes. Ok. C'est quoi la mieux C'est quoi la mieux oh, Ça, ça a pas mal. Ok. Qui fait quoi mmh, C'est devenu difficile. Et c'est voulu. C'est complètement assumé. réparer pareil. Quel hommage. Ok. Oh, ok. Et moins fidèle à la map de Resident Evil. Bah bon, c'est pas grave. Tant que c'est jouable en fait, c'est tout ça L'objectif c'est pas que ce soit fidèle pour que ce soit fidèle. L'objectif c'est que Il se passe un truc euh, de ludique. Impossible que tu me remarques. Impossible. Eh. quest na qu'il na Il fait ouais, y avait mieux que modifier la trappe. Ouais, je suis que modifier fait, ils ont enlevé une partie du, du gameplay. C'est surtout ça. Simba, que vois-tu? On bien, elle est partie de oh la clé, clé. Oui, oui c'est complètement. Un gameplay qui est parti. Ah! Oh! C'est fait coller dans la cave! Vraiment, pour aller dans la cave et y rester, il faut vraiment être. Vous avez compris oh. Non, je viendrai pas te sauver. Euh... Sauve-toi toi-même. 4%. Oh là là, il m'attend. Il m'attend Je peux me cacher là, ici Allez, crampe. Allez, guitare électrique. En 3, 2... On peut me mettre dans l'embrouette sûr qu'il campe. Bah ouais, mais c'est terrible comme vie. C'est terrible. C'est marrant qu'il y ait une trappe qui apparaît. Allez. Je sais pas à quoi sert le, le matos là. Allez, meurs plus vite euh, pour l'amour du risque. Transférer cette énergie en mémoire à ton plaît Et bien sûr, n'oublie pas, abonne-toi, mets des notifications, active la cloche et rapide. -toi.